Bonjour, je suis Lilou et je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur jobdevie.fr pour une caring routine très facile à mettre en place au quotidien en travaillant, en pratiquant du coup euh, ce court mouvement assis ou debout, peu importe ce qui est confortable. Euh, personnellement, aujourd'hui, je suis assise sur un ballon en essayant d'avoir, peu importe la position, les pieds bien ancrés au niveau du sol, la colonne bien allongée et on va inspirer pour lever les bras au-dessus de la tête. On va tourner les poignets de telle sorte qu'on a les paumes des mains qui font face vers l'extérieur. On va ramener le bras droit vers l'avant et croiser au niveau des poignets pour connecter ensemble les paumes des mains et les doigts. Ensuite, à l'inspiration, on amène les bras au-dessus de la tête, près des oreilles. Et à l'expiration, on va s'étirer doucement vers la droite en essayant de bien s'ancrer au niveau du sol. On inspire pour revenir vers le centre. On va décroiser les mains et ramener le bras gauche vers l'avant cette fois-ci. Croiser à nouveau les poignets pour rapprocher les paumes et les doigts. Et à l'inspire, on replace le bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on va s'étirer vers la gauche, toujours en s'ancrant bien au niveau du sol. Et on inspire pour recentrer au niveau de la colonne. Ensuite, à l'expire, on peut relâcher les bras sur le côté, relâcher les mains au niveau des cuisses ou le long du corps. Et du coup, un mouvement facile à mettre en place pour lutter contre les effets de la sédentarité. À très bientôt pour de nouveaux conseils.